Oui, oui, bien sûr. J'aurais aimé réagir sur Neyou. Alors, Neyou, une demi-heure fantastique, moi, ça m'a un peu rappelé Alex... Hein, qui rentre face à Nancy, je crois, et qui fait une, une demi-heure une demi où tout le monde est totalement subjugué. Après, il faut ouais. savoir raison garder, puisque c'est Diouce qui avait fait aussi une entame de feu lors de ses premières apparitions, avant un peu de, de s'éclipser dans l'ombre. Ce joueur a fait hier preuve de beaucoup d'irrévérence, hein, d'insouciance. En fin de match, à un moment donné, quand il fait un raid soli solitaire et qui mystifie toute l'équipe parisienne face à des pointures internationales, je dis chapeau bas. Malheureusement pour lui, il ne s'appelle pas encore Neymar, mmh. puisque quand il est poussé à l'entrée de la surface de réparation, si c'est Neymar, ouais. euh, c'est coup franc, voire penalty, et ah. puis carton rouge. Donc, euh, et là, c'est l'arbitre joué. Euh, voilà. Donc, faute. je trouve que. aussi, un, de nouveau, un mot sur cet arbitrage, quand même. Hein. Il t'a énervé, l'arbitrage. Vous sentez que Thomas est énervé Moi, je le sens, en un tout cas. Arbitrage complètement déséquilibré, on l'a bien vu. C'était un arbitrageur les Parisiens, hier soir, étaient à la maison, hein, au, au Stade euh... de France. Euh, je pense que cet arbitrage a pu euh, énerver les Stéphanois à un moment donné, ça finit par irriter et il ne faut pas s'étonner un petit peu qu'il y ait, qu y ait, qu y ait des, des, des, des pieds qui traînent, des petites frictions. C'est insupportable, il y a une réelle injustice.